Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde Moi je suis Croquis est-ce que je vous ai manqué un peu Voilà, je suis là pour vous raconter les meilleures et petites histoires du monde. On va se marrer ce soir. Alors, on commence avec la première anecdote. Alors, deux ivrognes dénambulent dans les rues de Paris. Soudain, l'un d'eux aperçoit un agent de police. Il lui dit, Pardon, monsieur, hein? monsieur à l'agent, hein? le 72 est déjà passé À cette heure-ci, il n'a plus de bus, voyons, répond sèchement le policier. Allez, circulez. Et le 86, hum? il est passé Je vous ai dit qu'il n'y a plus du bus. Il est passé alors Oui, le 86 est passé et le 72 aussi. Et le 27 Le 27 aussi. Et le 12 et le 32, je vous ai dit, circulaient. Il n'y a plus de bus. Alors, les blancs se tournent vers son copain. Viens, mon pote, on peut traverser. Et <rire> une jeune fille assez belle et vêtue de, de façon un peu provocante dans une salle d'examen pour passer un oral. L'examinateur bégué quelque peu en lui proposant un sujet. La jeune fille lui répond le regard déçu. Euh je sais pas. Le professeur lui demande alors. Ah, je vous propose un autre sujet ou un rendez-vous. quand même un peu. C'est bien. Alors, à l'année prochaine. <rire> un garçon du café a été sacré champion du monde des presseurs du citron. Un jour, où euh, ils l'ont apprécié hein, jusqu'à la dernière goutte, un client lui dit je veux parier 500 euros que je fais mieux que vous. Parier mieux. L'on saisit l'écorce du citron entre la puce et l'index. Et sous les applaudissements de l'assistance, il en tire encore un demi du de jus. Ça alors fait le garçon. Vous êtes sans doute un confrère moi, pas du tout. Mais je suis percepteur. <rire> Il faut écouter celui-ci. C'est marrant. Alors, un type entre dans un bar en marchant sur les mains. Le serveur, surpris, lui demande la raison. Et le gars répond. Bah, c'est à cause de ma femme. Elle ne veut plus que je mets un pied dans un bar. <rire> et voilà, voilà, voilà, mes amis. C'est fini pour aujourd'hui. Mais, oh, vous inquiétez pas. Hein. On va continuer demain. Demain soir, j'arrive et je vous raconte les meilleurs blague du monde. Et, et si vous voulez vous, vous, vous abonner à, à ma chaîne, n'hésitez pas. Hein. Il faut cliquer juste en haut sur abonnez-vous et c'est gratuit, hein? <rire> Bon, je vous dis au revoir. À demain. Au revoir, mes amis.